des vidéos en ah, caméra bien, subjective. N'hésitez pas, pas à liker, à partager et à vous abonner Ferrari un hein, Sony GTS Belle petite Il m'en faudrait une comme ça vois, Ferrari Charles Pozzi c'est un, un, un... des concessionnaires Ferrari en France 911 T c'est une version rare la, la thé oh, wow. ça c'est quoi la est couleur est très pas belle ah. star mustang cabriole, ça ressemblait wow. mm -hmm. ça 911, 993 Et là, le 911 Targa La ah, là, Targa là, là. Avec les jantes Fuchs Les jantes classiques Porsche Elle ah, est oui. oui, belle hein Alors une petite Ferrari 512 dans son jus. Dans son jus, elle est belle, hein. Boîte manuelle. Tu vois V12 à l'avant et boîte manuelle C'est quoi C'est quoi Lotus, c'est écrit dessus, exige. C'est la euh, version coupée de l'Élise. Elle est belle. Une petite Oldtimer euh, Jaguar ancienne jaguar est elle est belle 911 avec queue de canard hein? tu vois les ronds derrière en queue de canard c'est beau là, ça, ouais. ça c'est la corvette à qu'elle vieille corvette Mustang Fast-Bike 3.20 ah, ou 3.25 Cabriolet Cabriolet Oui ça, oh, une Dino Regardez. Une Dino, c'était les, les petites Ferrari Dino, c'est le prénom du fils d'Enzo Ferrari et ils ont fait ce, ce modèle-ci c'était une, une petite ferrari une Mazda MX-5, all timer ça c'est la première série de Mazda MX-5 une Volvo P1800 jolie voiture, belle ligne Ah première fois que je vois la nouvelle Mégane électrique, Renault Mégane, camion, uniquement électrique. Moi je La toute hmm nouvelle Renault Mégane électrique. C'est la première fois que j'en vois une. Hmm Jaguar XK120 je crois. Ouais, Elle ben, ben, a la couleur... La carpentine n'est pas si belle. Encore mmh. oh, une petite 911 Targa. Mais elle n'est pas BK. Pas... Non, non, non, ah. non, non. DB, je ne sais pas combien, elle est super légère. Elle se crée bien. Tu sais ce que c'est Non, c'est une petite voiture. Fabriqué sur base d'une deux chaux. Les... En fait, c'est une deux chevaux, c'est le d'une ce de... ouais, moteur fico. de la deux chevaux, Tu vois, on voit le moteur. Qui est est ici. ici et là, c'est le deux cylindres ah, deux chevaux. C'est le carrossel. C'est une deux chevaux. C'est ah, ouais. le moteur de la deux chevaux. Les ah, ouais. suspensions. deux chaux. Alors, ça, t'as déjà vu ça? une d'heure. c'est un truc à trois roues qui s'incline dans les virages. Il y a deux, enfin deux. Oui. <rire> 111 flat nose, tu vois, ça ce, c'est pas très beau. Tu vois, on a remplacé le, le, les phares classiques par des phares escamotables. Comme ça, le capot est plat. C'est pas très joli. Tu vois, mini GP, mais c'est pas le dernier modèle, je crois. Ah, si, si, si, si c'est le dernier modèle. 88, Martin. Mmh, 88. 488 Martin une belle 488 Fryder qu'est ce que c'est beau Ancienne Testa Rosa, hein? V12, non, Flat 12, et, et ici F8 Tributo. Écoute, ça c'est une, une Ferrari, c'est une 488. Ça c'est la lotus. Magnifique 456 GT. Il y a Choupette qui, qui crie, hein, t'entends ça oui, C'est bien. <rire> T'as vu la 456 ici Ça c'est une belle voiture. Ça c'est une GT. Une ça, belle GT. Ça. Hein oh, regarde ça. Oui Tu vois la Californienne. Elle a roulé. Hein. Je crois qu'elle a fait le rallye ce matin c'est la petite Ferrari ça, la Californie. Et ici derrière moi c'est la grosse. California ou California T California T C'est en Suisse. Tu sais à quoi on reconnaît c'est la T Non. Alors, les pots d'échappement sont l'un à côté de l'autre. Sur la California, la première, ils étaient l'un au-dessus de l'autre. Tu vois 720S. Orange. À la balle, oui. hein Ouais. Le GT40. Ford GT40. a gagné le Mans avec ça. Le Ford GT40. Voilà, t'es prêt Ouais. Voilà. Alors, on tourne un petit peu, on remet le volant droit. Ça ira C'est bon Allez, on y va. On se Tu conduis, voilà. C'est moi qui Tu veux qu'on ouvre le toit un petit peu Ouais. Ouais, allez, on ouvre le toit. Voilà. On tourne un peu par là, on tourne le volant comme ça, voilà. C'est oh, soit qui klaxonne <rire> ou c'est choupette Voilà. On va aller voir près de la pompe à essence. Voilà, on tourne de l'autre côté. Ça va? Oui. Oui. T'es contente choupette? Oui. Ah ben ça va, elle est contente. Hop, on redresse. Voilà. Super, Martin. <rire> ouais, Regarde où tu vas. là direction assistée là, sur celle-ci. Parfait, c'est nous. Là, voilà. on fait un petit tour de l'autre côté. Ah, hein, c'est chouette Ouais Ah eh ben voilà, c'est un bon pilote. Donc ça avait 24 oui, ans, non 23 ans tu vois ça va 24 bientôt oui. le 14 du 12 moi A été Ouais. On n'a pas roulé trop vite Non. Ah ouais, toi Choupette, ça va Tu été contente Oui. Ah, ça va, elle est contente. Ah oui, alors C'est le Pilatus. Oui. Oui. Un de... C'est ah, ah, une fille au volant. C'est une fille C'est Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'azouper sur les réseaux sociaux.